Alors parfois on a lu euh, quelques bouquins sur la pensée positive, on nous a appris à penser positivement, C'est si bien que dans notre tête on peut se dire il faut que je pense positif, je dois penser positif et finalement bah, pff, des fois on commence à culpabiliser parce qu'on n'arrive pas toujours à penser euh, de manière positive et du coup bah on s'autoflagelle et on devient des dépressifs de la pensée positive. Donc aujourd'hui on va voir comment est-ce qu'on peut harmoniser tout ça pour être encore mieux avec tout ça. Alors, la pensée positive, déjà, c'est de vraiment euh, reprendre le contexte. Pensée positive, donc si on va voir l'étymologie de positif, c'est le principe qui est actif, ok Et positif ne veut pas dire bien, ok Et à l'inverse, négatif, ça veut dire le principe qui est euh, de négation, c'est de nier, c'est le pôle qui est passif. Sur un aimant, bah, par exemple, on peut voir qu'il y a un pôle positif et un pôle négatif, et les deux sont complémentaires. Et en fait, du coup, à ce qui va se passer, là, je pensais à, à une coach, en fait, à chaque fois lorsqu'elle a lorsqu'elle a fait euh, mon programme du coup de l'académie de haute performance, elle a fait ah bah ben là je suis soulagé Pourquoi Parce qu'à chaque fois, elle était excitée, elle était à fond, genre oui yeah, c'est tout, excité parce qu'elle avait vu bah, comme on l'enseigne très souvent dans le développement personnel, à se mettre en énergie haute, etc., etc. Mais sauf qu'elle culpabilisait parce qu'elle disait mais mince, j'arrive pas à tout le temps à être comme ça en fait. Et du coup, bah oui, parce qu'en euh, en fait, elle apprenait à l'Académie de la performance qu'on ne peut pas, tant qu'on sera humain et dans son corps, on ne peut pas être toujours positif, ok On ne peut pas toujours avoir des « bonnes pensées » bien vues euh, par, euh, par tout ce qui est euh, social. Ça, c'est juste pas possible. Pour qu'un objectif soit atteignable, il doit être, il doit être possible. Et donc, euh, et donc, pour être possible, il ne doit pas défier une loi naturelle et nous, dans notre monde, on a une loi naturelle qui est la loi de la polarité, du bénéfice, euh, du plus et du moins. Et du coup, en fait, en parlant euh, avec elle et en donnant, c'était sur un coaching de groupe, elle me dit Mais toi, Pierre, tu fais comment Je Mais moi, en fait, bah déjà, si vous lisez le livre, vous allez voir que je vais plus parler de pensée utile, et de pensée inutile. C'est-à-dire que quand j'ai une pensée qui, qui passe, bah, je ne pose pas de jugement, je n'essaye pas de pensée positive ou pas. Et je me dis juste Ok, est-ce que cette pensée est bonne pour moi à un instant donné en fait et je m'en fiche qu'elle soit positive ou négative et ce n'est pas la pensée en elle-même qui est positive ou négative c'est le jugement que l'on va mettre dessus qui va faire que la pensée va devenir négative ou va devenir positive mais à base une pensée est juste une pensée par exemple en sport un athlète qui euh, qui a loupé euh, par exemple une action et euh, il peut dire ah bah c'est pas grave tu vois et du coup, ça peut faire quoi ben, Penser positif, c'est pas grave. Mais finalement, euh, à plus long terme, ben non, il s'est pas mis en question, etc. Et peut-être que du fait de ne pas s'être challengé là-dessus, ça va être négatif parce qu'il n'a pas mieux parfait. Alors que s'il va dire, euh, par exemple, il a loupé une action, il se dit Mais non, mais là, j'ai fait du n'importe quoi, je peux pas, par rapport à mon niveau, je peux pas accepter ça. Bah finalement, une pensée qui peut, qui peut être vue par euh, le monde social comme négatif va être positive pour lui, puisque ça va le challenger à faire de son mieux. Donc, encore une fois, en fait, la pensée positive ou négative va simplement dépendre de qui on est à un instant donné. Et elle va être peut-être positive pour certains, peut-être négative pour d'autres. Et encore une fois, comme tout le principe de ces vidéos, c'est de euh, vous aider à sortir de plus en plus de ce « il faut que je fasse comme ça » ou « je dois faire comme ça ». Puisque le il faut, je dois, euh, sont des choses qui ont été induites par des euh, éléments extérieurs et ne sont simplement pas possibles à obtenir. Et vous verrez que toutes les personnes qui ont écrit des livres sur la pensée positive, etc., ce qui est vraiment top, puisque ça amène déjà du changement, bah, à un moment donné, il y a ce plafond de verre, mais ce qui est top, hein, parce que ça permet déjà... Il euh, y, y a une... Il y a une citation euh, des fois qu'on peut retrouver, c'est euh, « D'enseigner l'illusion jusqu'à temps qu'il soit prêt pour la réalité. » Et du coup, bah, d'enseigner le fait aux gens qu'on peut penser positif, bah, c'est cool parce que ça va amener dans une dynamique et de voir que finalement, quand on agit sur nos pensées, ça va aussi agir sur notre, sur notre environnement extérieur. Donc parce que je change mes pensées, mon environnement change. Et en même temps, à un moment donné, c'est aussi se donner le droit de « Ouais, mais c'est ok en fait là de penser que positif tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. » Ce n'est pas possible et de s'autoriser à dire bah là aujourd'hui, c'est quoi J'ai pas d'énergie et c'est ok et je me fous la paix et demain ça ira mieux. Donc euh, voilà. Donc voilà pour pour, pour moi le, le danger de la positive ça devient comme tout un danger dès qu'on tombe dans une dans un extrême. Et voici pour aujourd'hui. Pensez à mettre un pouce si vous avez aimé, ça fait toujours plaisir.